Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour. Bon, attends, attends. Je vais prendre ta place, je crois que ce sera quand même plus crédible. Allez, merci ma chérie. <rire> Bien. Nous voilà donc réunis aujourd'hui pour faire un petit bilan de nos premiers semis. Euh, semis qui ont donc été réalisés il y a environ trois semaines, c'était vraiment très très tôt. Euh, J'en ai convenu volontiers, euh, j'ai été renforcé dans cette idée ensuite par quelques commentaires. Euh, ça a modérément fonctionné, on va dire. Hein. Bon, voilà, Le résultat est là devant vous, j'avais semé 50 euh, mini-mottes. Euh, bon, il y a des choses pour lesquelles j'ai eu absolument aucun résultat, les soucis, ça a pas mal marché, les betteraves, euh, notamment les betteraves Cylindra, ça a plutôt bien fonctionné. Euh, les laitues, euh, reine de mai, puis des laitues aussi que j'ai eu à mon copain Sébastien, des laitues qui ne montent pas, euh, donc je n'ai pas la variété, ça a fonctionné à, à peu près aussi. Les courgettes, alors dans les mini je trouvais que les, les graines c'était énorme et puis finalement, euh, voilà, il y en a 3 sur 5 qui se sont développées, pas mal. Euh, les semis en bouteille en revanche, bon, euh, poivron 0, euh, tomate cerise 0, tomates précoce centiam, euh, donc qui viennent de chez Cocopelli, ça fonctionne plutôt bien. Euh, mais je m'aperçois quand même que d'une part euh, dans les commentaires également on m'avait expliqué que j'avais mis sans doute un peu trop de terreau et comme il va falloir remonter le long des tiges euh, avec du terreau de manière à ce que de nouvelles racines apparaissent eh bien effectivement je pense que j'étais sur le niveau initial de ce terreau dans les bouteilles monté un peu trop haut euh, je pense que je vais favoriser à l'avenir quand même les prochains semis de tomates en minimote ce sera quand même mieux et d'autre part euh, voilà, je m'attends finalement euh, à des manipulations euh, peut-être plus complexes qu'avec ce système là de mini mode qui est finalement assez aisé à, à rempoter. Hein. On va regarder ensemble un petit peu euh, le pourcentage de réussite et d'échec de ces différents semis Je vais remettre en route euh, très rapidement là, euh, eh bien euh, les autres euh, les autres variétés également euh, en culture euh, aubergines etc. Je vais retenter le poivron, euh, bon je vais retenter euh, un certain nombre de choses. Avec trois semaines de délai, euh, ça devrait fonctionner peut-être un peu mieux. Moins filé sans doute également. Je pense que les, les jours euh, rallongent sensiblement là maintenant. Donc euh, ça, devrait, ça devrait vraiment aider un petit peu ces, ces plans à se développer j'ai vraiment eu l'impression que les journées euh, courtes, hein, donc avec peu de lumière la journée, ça c'était vraiment le facteur limitant sur le développement euh, correct de ces semis après la levée, hein, c'est-à-dire que le, je pense que la levée elle dépend d'autres conditions la levée proprement dite, la germination de ces graines en quelque sorte euh, dépend d'autres facteurs, l'humidité euh, du terreau, etc euh, la chaleur ambiante bien évidemment, et ensuite c'est quand même une affaire de lumière à mon sens et euh, voilà, je crois qu'à moins d'avoir des lampes euh, qui apportent la lumière nécessaire sur le dessus, euh, les plans filent, hein, euh, surtout euh, lorsqu'ils sont semés très tôt. Donc, euh, sur ce point, je pense que ça ira nettement mieux. Allez, je vous dis à très bientôt, au potager qui dit non Ciao, ciao Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour